Ça y est, on y est, c'est l'épisode 3. Après plusieurs mois, un des épisodes qui me tient le plus à cœur sort sur la chaîne. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler du cinéma et des personnes sourdes. Pourquoi dire uniquement les personnes sourdes et pas tant qu'à faire parler de tous les handicaps Premièrement parce que c'est le handicap auquel j'ai été le plus confronté, je le vois dans mon travail au quotidien, certains de mes collègues sont sourds ou sourdes, et je parle aussi la langue des signes française ou LSF depuis environ un an. Ensuite parce que j'ai découvert qu'il y a toute une culture sourde que j'ignorais, tout un historique de violence qui m'a touché, et que je me sentais pas de parler de handicap que je connais trop peu sans avoir de personnes concernées pour intervenir dans cette vidéo. Concernant la France, il faut savoir que si techniquement la LSF n'a jamais vraiment été interdite par la loi, elle n'est rentrée dans les mœurs que très récemment. Lors du congrès de Milan en 1880, il a été décidé de la bannir ou en tout cas de l'enlever de la plupart des écoles, ce qui a donné des générations d'enfants qui ne pouvaient pas communiquer avec leurs mains et qui étaient forcés de réaliser des sons qu'ils ne pouvaient pas toujours entendre puisque la surdité a plusieurs niveaux. Plusieurs méthodes ont été utilisées et sont encore utilisées aujourd'hui, vous pouvez voir certains exemples dans la vidéo, mais la liste est beaucoup trop longue pour que je vous la fasse là maintenant. Je vous mettrai des sources en description. De même, concernant l'histoire de la surdité, elle est très longue et très complexe. Mais vous pouvez garder en tête que ce bannissement s'est partiellement levé en 1977 grâce à Simone Veil et qu'il n'existe plus depuis 2005 avec la loi sur l'égalité des chances. Loi qui garantit entre autres à chacun de recevoir une éducation bilingue en LSF et en français s'il le souhaite. Donc même si c'est une langue dont on trouve des traces dans l'antiquité, elle n'en reste pas moins final assez récente, en tout cas en France. Et les sourds et le cinéma, ça donne quoi aujourd'hui Alors pour ça, j'ai demandé son avis à Mélanie, une prof de LSF qui tient aussi une chaîne YouTube où elle parle de sa surdité. Si on peut se féliciter d'initiatives qui permettent à des personnes sourdes de profiter non seulement de films avec sous-titres ou de sous-titres en closed caption, c'est-à-dire qui comportent bien plus d'informations comme les bruits environnants ou la personne qui est en train de parler, et c'est le cas des sous-titres anglais pour Netflix la plupart du temps, il faut bien admettre que le cinéma en dehors de Paris propose bien moins d'accessibilité. En fouillant un peu, je suis tombé sur ce tableau qui compare les films français sortis par année et le nombre de films sous-titrés. Aller au cinéma en étant sourd, ça devient aussi un petit peu plus facile avec la technologie, comme nous l'explique Ricky Pointer dans sa vidéo que je vous mets en description. Il y évoque par exemple le système Captiview, qui est un bras articulé à mettre dans votre porte gobelet et qui vous permet de lire les sous-titres du film que vous voyez sans forcément qu'ils soient affichés à l'écran. C'est un système qui n'existe cependant pas encore en France. Et au niveau de la langue des signes et des acteurs et des actrices sourds qu'on voit à l'écran, En France, comme l'a dit Mélanie, on peut citer Emmanuel Labory, connu entre autres pour son livre Le Cri de la Mouette, et aussi son Molière d'interprétation théâtrale pour le film Les Enfants du Silence. Elle est actuellement co-directrice de l'International Visual Theater, avec Jennifer Le Sage David, et fait partie des personnes considérées comme les ambassadeurs ou ambassadrices de la LSF en France. La LSF n'est cependant pas la langue des signes la plus répandue. On remarquera qu'il y a plus d'American Sign Language dans les films, comme dans Switched at Birth, Daybreak ou A Quiet Place, du fait d'un plus grand nombre de personnes la pratiquant. Les états unis ont aussi eu un énorme impact culturel via leur soft power, donc la langue s'est plus facilement répandue à travers le monde. Et ce, bien qu'il existe une langue internationale, pour laquelle on estime environ 10 millions d'utilisateurs et d'utilisatrices, qu'on peut retrouver lors d'événements comme la WFD ou le festival clin d'œil. S'il est évident que le cinéma ne peut pas être en une seule langue et que certains métiers sont aussi plus difficiles d'accès si on est sourd, comme par exemple les métiers du son, il s'agit d'une langue qui peut faciliter énormément la communication sur les plateaux de tournage. Tout simplement car pour la pratiquer, il vous suffit d'avoir de la lumière et de voir votre interlocuteur, quel que soit le niveau sonore alentour. On peut donc aussi la parler à travers une vitre, sur une longue distance, certaines personnes parlent d'environ 1 km, ce qui est plutôt pas mal, et ça n'empêchera jamais une personne de communiquer avec son équipe qu'elle soit sourde ou pas. Et puis, accessoirement, être inclusif et fermer moins de portes aux gens, c'est quand même un truc plutôt positif en général. Avoir des professionnels sourds dans le milieu du cinéma, que ce soit en tant qu'acteur ou dans les équipes techniques, c'est non seulement s'assurer que la langue est bien parlée, pas n'importe comment, pas par n'importe qui, sinon vous finirez comme Florent Pagny, mais aussi qu'elle est bien filmée. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, si on ne voit pas vos mains, on ne vous entend pas. Donc si on filme un sourd de dos, on ne le comprend pas. Qu'un personnage entendant puisse signer et échanger avec un autre personnage sourd qui ne soit pas un simple faire-valoir, c'est quelque chose qui me paraît important. Comme par exemple dans le film A Quiet Place, car la famille dialogue avec un de leurs enfants qui est sourd je pense qu'on devrait arrêter d'utiliser les personnes handicapées pour soulager notre conscience ou booster notre ego. Donnons leur de vrai rôle, adaptons-nous et faisons le maximum pour être accessibles. Avec des groupes comme les Sourds en colère qui manifestent annuellement en France, le WFD, l'extension du festival Clin d'œil et les avancées technologiques, on ne peut qu'espérer un futur accessible pour tous et toutes. Comptons aussi sur des structures comme l'IVT, des chaînes YouTube comme celle de Mélanie ou Luca Wilde, et plein d'initiatives pour continuer à populariser la culture sourde en France et permettre à nouveau plus d'accessibilité pour chacun. Un grand merci à Mélanie pour sa participation. Vous pouvez retrouver tous ses réseaux en description. Je vous invite à la suivre, vous verrez ce qu'elle fait et super. Vous connaissez aussi la routine habituelle de l'abonnement, de la cloche, du utip, etc. Bonne fin de journée, bon week-end ou bon début de soirée. N'oubliez pas de créer et ciao